Alright, alright yeah, yeah Okay, okay Bring yeah. huh. around a rosy Pockets full like OD I can't move just how I move Cause don't nobody know me Low key Still do more numbers than you fake You can hate but you can't say That I've been missing any place Salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2, on est de retour avec un camion, voilà ça faisait longtemps, j'espère que ça vous fait kiffer, donc petite vidéo différente que les tests de voiture, pour la simple et bonne raison que je me suis customisé un petit DAF XF de 2021 qui fait plaisir, couleur rose, euh, super stylé et adapté. Vous allez comprendre pour des chemins un petit peu chaotiques, forcément. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes de retour à la Joséphine. Nous sommes de retour à la Joséphine pour faire la route de la mort en sens inverse avec une remorque. Comme vous me l'aviez suggéré, évidemment, ça fait plaisir. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'ai customisé le véhicule comme il faut pour, pour le terrain. Je peux baisser euh, les cieux arrière. C'est comme ça qu'on dit. Si je dis pas de bêtises, je ne pas faire le connaisseur. On va euh, transporter aujourd'hui des poires. <rire> On va aller récupérer notre, notre remorque Le petit intérieur du camion Que je me suis amusé à, à recustomiser Alors vous le savez J'ai plein de vidéos à l'avance Donc euh, attention à ce que je vais dire Mais regardez la chaîne de L7C Fox juste ici Parce que je pense qu'en théorie Au moment où cette vidéo que vous voyez là Sortira je pense que L7C Fox Sera de retour ou quasiment de retour Hop là Pas mal ça euh, Hop il sera de retour ou à peu près en tout cas il vous a donné signe de vie euh, je pense euh, deux semaines avant que cette vidéo sortira J'ai beaucoup d'avance dans les vidéos vous comprenez qu'au moment où cette vidéo sort je suis pas chez moi là Je suis euh, à Nantes donc, euh, donc voilà on est prêt en tout cas Pareil n'hésitez pas à me suivre sur Instagram justement voilà mcolo c'est en description Le Instagram vous aurez plein de belles photos de moi euh, sur la côte ouest donc, euh, donc voilà on est là on est prêt on part du coup de euh, l'entreprise dans le jardin à la Joséphine, on transporte des poires et on va arriver, on va faire derrière de la belle route hein, si on y arrive, on va aller jusqu'à Jean du Bartail juste ici, et c'est de la très belle route qu'on n'a pas encore euh, explorée, donc c'est vraiment pas mal, voilà c'est plutôt pas mal, faut déjà qu'on arrive à faire la, la route de la mort, le but de la vidéo euh, est, est ici euh, est-ce que sur cette remorque je peux lever les, les roues ou pas non ok donc je suis dans la merde c'est-à-dire que je vais pouvoir régler les roues de mon camion Mais je vais pas pouvoir régler les roues de la remorque Ça va être assez amusant euh, Aussi les amis Je suis en automatique Mais en automatique Séquentielle c'est-à-dire que je vais pouvoir switcher Je vérifie hein. attendez Je fais juste un test parce que j'ai pas encore testé <rire> J'ai pas encore testé là je suis en automatique et si je fais ça Ok donc là je suis en séquentiel vous voyez donc je peux choisir voilà de rétrograder ou pas et hop je me remets en automatique. Donc ça va être vraiment euh, le, côté, euh, le côté pratique parce que là sur la route de la mort, euh, voilà, j'ai hésité à me mettre en manuel. Le problème c'est que euh, manuel c'est trop galère et en plus de ça, euh, bah, c'est un, un, un véhicule automatique ça. Hein. C'est un véhicule automatique. Donc pour faire réaliste, eh bien je propose le séquentiel. Par contre là, je vais arracher la remorque. Non c'est bon. Non c'est bon, ça va aller. Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends. attends. Ah c'est bien ce que je me disais il va me faire passer par la départementale non non non non non non non non non non, non. ok tout va bien on est reparti On est reparti Voilà il a failli me faire prendre la route facile Enfin euh, facile ça reste un grand mot On est parti donc La route de la mort J'ai bien fait d'avoir acheté un garage ici mine de rien C'est beaucoup plus pratique pour les, euh, pour les déplacements rapides etc Hop là Donc voilà petit camion bien sympa Là il veut me faire passer à droite Non non non non non c'est interdit on va suivre la route. J'ai jamais pris cette route là en plus. Ça c'est rigolo. Je vois que sur le GPS le virage va être assez tendu. Alors on va on va se calmer, on va bien prendre large. OK. Derrière ça passe carrément. Là et alors là, je m'en suis très très bien sorti les gars. Il faut vraiment bien prendre large. Oh là là, la galère. Bon, j'ai vraiment le, le bon camion adapté mais la remorque n'est pas adaptée à la situation. Okay, on prend bien large Oh là là là Heureusement qu'il n'y a pas de voiture en face hein. Ok Ok Ok Ça va Ça passe large Ça passe large Ah en fait l'essuie arrière est déjà baissé. Je peux pas le... Bah, je peux... Il est déjà baissé en fait Ok d'accord Donc je peux pas faire mieux <rire> On est dans la merde Même ce passage là de la route là euh, Il est ultra simple hein. C'était quand même plus sympa avec le... Euh... Avec le Ford, hein, si je peux me permettre. Oh, la belle vue. Là, voilà. Là, c'est la définition de la route de la mort. Vous allez voir, les amis, je vais vous épater. Je vais vous épater, ça va très, très bien se passer. Là, je, je, je bombarde tant que je peux. Et encore, bombarder, c'est un grand mot. Je vous rassure, évidemment, le client... Euh bah le client est installé là, euh, ils savent très bien hein, Donc euh, la remorque elle va euh, un petit peu en prendre un coup Mais euh, C'est tout à fait normal Ça m'a fait peur le message en bas à droite Alors que c'était tout à fait normal <rire> Me refais pas ça frérot Je sais pas si je dois passer en séquentiel en fait là Je vais faire confiance à l'automatique De toute façon c'est de la descente Je vais faire confiance à l'automatique Mais là voilà il va falloir se calmer quand même Il va falloir se calmer Mec en fait ça me tue parce que là il faut s'imaginer qu'à tout moment il peut y avoir des véhicules en face On sait que ça n'arrivera pas dans le jeu Mais dans la vraie vie ça peut arriver là d'avoir des véhicules en face Je sais pas comment tu fais hein. Alors en soit le, le camion est prioritaire euh, Vu euh, les circonstances Mais euh, si c'est un autre camion en face Vous voyez ce que je veux dire Même une voiture c'est chiant S'il y a deux véhicules qui se rencontrent ici c'est trop chiant en fait Y il a des endroits où tu peux te mettre sur le côté c'est pas un problème Là pas trop quoi c'est ici que j'ai euh, fait un accident avec euh, le Ford Le seul accident que j'ai eu tiens C'était ici en sens inverse en roulant vite Donc là on va faire gaffe C'est ça c'est le terrain en fait qui fait de la merde Donc là Ok Oh C'est bon On est passé On est passé sans encombre Bah je préviens que j'arrive en face quoi Ça se passe relativement bien pour le moment Je sais pas où on en est euh, Au niveau de la route de la mort si on est au milieu et si on est à la fin Je trouve que ça passe relativement vite Attends là je suis peut-être un peu proche oh, ok ça passe Ça passe de ouf après je pense que dans tous les cas dans ce sens là ça reste toujours plus simple que dans l'autre sens Parce que dans l'autre sens ça monte Donc il faut de l'accélération il faut bien doser la vitesse En descente c'est un petit peu plus tranquille euh, Et la première fois que je l'ai fait en camion D'ailleurs la seule fois que je l'ai fait en camion de toute façon euh, bah, c'était la première fois que je connaissais pas la route Donc je me suis fait avoir et donc j'étais pas du tout préparé Alors que là en vrai je suis quand même préparé Que ce soit euh, mentalement Mais même aussi avec le véhicule le véhicule est quand même relativement adapté. Je sais plus comment j'y étais, mais euh, quand j'y étais, c'était pas avec un camion et une remorque adéquate. Ça, c'est un fait. Ah oui, là, je crois qu'on va avoir une partie euh, sous l'eau. Enfin, sous l'eau. Pas non plus un sous-marin, quoi. Mais voilà, la partie avec, avec l'eau. On va faire gaffe. Pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Ça passe. Ça permet un petit peu, finalement, d'hydrater les poires qu'on transporte. Oui, parce qu'il faut toujours qu'elles qu restent un petit peu mouillées. Voilà, comme ça, on est sûr que voilà, ça nettoie un petit peu les poires, finalement. Là par contre on va moins rigoler Oh là j'ai enculé le pare-choc oh, Ok oh, Putain là à tout moment on se retourne Là normalement la remorque elle nous aurait retourné un peu je pense non En vrai Donc là ça y est on est au milieu de la route de la mort je m'en souviens très bien On est au milieu de la route donc euh, quand on va repasser sur l'autre côté ça va être euh, Je crois un petit peu plus le parcours du, du combattant Ça va être terrible On voit à l'intérieur de la remorque il n'y avait pas de poire hein. Allez là c'est la partie où ça commence à être un petit peu terrible Là on se prend tous les cailloux dans le pare-choc On essaie de bien rester au milieu Ok Personne en face euh, Là je suis arrivé beaucoup trop vite en réalité Ça passe. Là, à tout moment, si t'as un petit coup de chaud, tu peux aller te baigner dans l'eau, quoi. C'est, y a pas de problème. <rire> plutôt sympa. Voilà, Bah là, regarde, on va voir les pieds mouillés, de toute façon. Dégâts de la semi, 1%. Oh, ça va. J'ai un seulement de faire un dégât là, avec toute la route qu'on a déjà parcouru C'est pas mal, en vrai. Hein. C'est pas mal. Hein. Et on arrive à la fin. Hein. On va arriver à la fin, là. Vous voyez le point d'exclamation sur le GPS Doucement, doucement, doucement, doucement. Et là, on arrive. Faut pas s'enflammer, c'est pas fini, mais on arrive sur la fin. Là, on arrive sur la fin. On est sorti d'affaire, les gars. On est sorti d'affaire. On l'a fait, les amis. On l'a fait, regardez. On l'a fait, les gars. On l'a fait. Je suis content qu'on l'ait faite parce que, bah voilà, je l'ai jamais faite euh, intégralement en camion. Alors, à l'aller, je l'ai jamais faite, mais du coup, au retour, c'est fait. Au retour c'est fait, donc c'est plutôt pas mal Là il a du mal en, autom en automatique Moi bon, aussi j'ai du mal à parler, je bégaye Et voilà, tout simplement Les gars, on a officiellement fait la route de la mort Et on s'en sort finalement avec euh, 0% de dégâts sur le camion lui-même Et 1% de dégâts sur la remorque Ce qui représente absolument rien On a toujours la, la même personne sur le bord de la plage Là, Elle est perdue euh, Voilà, Je je pense, je suis persuadé que my goodness n'a pas fait ça par hasard, si je puis me permettre. Je pense qu'il y a une blague derrière tout ça. Là, on est plutôt pas mal. On est même, je dirais, carrément carré. Euh, on fait chier les piétons. Mais les voitures peuvent passer. Eh, je, suis un... je fais des manœuvres, mon pote. Ça y est, je commence à être plutôt, euh, plutôt bon. Non, voilà En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'attends une vague de GG dans les commentaires, évidemment. A très vite, c'était Mkolo, je terminerai évidemment la livraison en off. Plein de bisous, ciao tout le monde